Salut à tous, on se retrouve pour un unboxing et mon avis sur un nouveau casque puisque mon bon vieux Triton AX180 a eu un souci au niveau de l'arceau en fait j'ai sur la partie réglable, quand j'ai voulu prendre de mon fauteuil en fait il, il m'a pété dans les doigts, sans raison apparente donc ça m'a un peu foutu les boules donc j'ai décidé de me commander un, donc un peu plus haut de gamme c'était l'occasion, bon c'est pas tout à fait les mêmes gammes de tarifs mais bon je me suis dit que j'ai que ça comme son sur mon PC donc à y être il fallait mettre les moyens pour pas que ça me pète dans les autres cas de donc j'ai choisi le Cooler Master Storm Cyrus donc qui est un vrai 5.1 normalement voilà pour voir un peu ce que ça donnait aussi avec euh, un autre type de casque puisque donc, le Triton était juste un, un 2.0 qui était pas mal franchement, c'est vrai que c'était euh, pas un mauvais casque mais bon, de micro, il y avait quelques soucis de parasitage euh, avec l'alimentation USB bon, c'était... Euh, il y en avait pour le pour le prix quoi là-dessus, il euh, n'y a pas de soucis et donc voilà donc euh, j'ai reçu le colis, j'étais plutôt impatient parce que je me suis retrouvé avec une ancienne Pringles euh, comme haut-parleur pour mon PC, c'était un peu gênant quoi, en mon nom sachant que j'ai rien d'autre à l'appart donc voilà donc euh, je vous, vous fais partager ce moment de bonheur j'ai reçu ce, ce joli coffret donc le, le packaging euh, est franchement pas mal honnêtement c'est pas la chose euh, qui m'intéresse le plus moi parce que je fais un, un excusez-moi, un produit merdique emballé dans un super paquet ça m'intéresse pas donc, parce que je préfère avoir un tout de qualité même si le j'ai les minimaliste c'est pas un problème par, par, enfin, pour faire un peu le lien, et la, la souris RAT5 que j'avais présenté aussi dans une précédente vidéo l'emballage est minimaliste parce qu'ils ont essayé de réduire les coûts au maximum et au final le produit est quand même produit de qualité et c'est vraiment agréable donc là on peut voir donc, le, la commande filaire qui sert aussi de carte son USB avec donc, le casque et à l'intérieur du carton, bon, j'ai ouvert ça, j'avais pas compris que c'était par le côté donc je suis désolé, euh, j'ai galéré un peu à ouvrir le scotch alors que n'y y a pas besoin c'est mon petit côté, euh, je suis pressé, j'ai pas envie de réfléchir Mais j'y suis arrivé, c'est le principal Donc euh, le casque est livré euh, Comme vous avez pouvez le voir, comme vous allez pouvoir le voir Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive J'ai du mal à parler, excusez-moi Donc avec euh, quelques câbles C'est pas un gros bazar C'est vraiment pas mal fichu euh, Donc bon, il y a une notice hein, Cherchez pas de CD, il y en a pas dans les anciennes versions il devait y en avoir mais euh, ça a été euh, remplacé par comme tout est en ligne maintenant, ils se sont plus jamais à des CD. donc là il y a un autre jeu de, de cache pour les oreillettes le câble pour brancher le casque euh, sur une carte son 5.1 jack avec une ligne USB quand même pour l'éclairage et le micro je suppose euh, donc ça c'est le... je sors les câbles donc, du casque et de la commande commande carte son, excusez-moi C'est un peu galère, hein. c'était un sacré moment. Voilà, là c'est pareil, le packaging a ses limites puisqu'ils ont bien emballé, mais on se rend compte que la commande se barre dès qu'on retourne. Et par contre, pour passer les câbles par des tout petits trous dans le plastique, c'est pas forcément l'idéal. Alors qu'honnêtement, ils auraient pu faire un trou plus gros, ça aurait gêné personne. Et donc voilà, donc ça c'est la carte son avec une commande pour régler à la volée le son le volume des haut-parleurs, enfin euh, indépendamment, le volume des haut-parleurs avant, arrière, centraux, et euh, pour les basses. Ça permet également de couper euh, le son du casque euh, avec un bouton, et de couper le, le micro euh, avec un bouton aussi, sachant que le micro, à partir du moment où on relève le long de l'arceau, euh, il se mute tout seul. Voilà, donc c'est assez pratique ça aussi. Mais j'avoue que les, bon, les commandes de réglage, normalement, euh, régler à la volée avant-arrière et centre, euh, honnêtement, c'est pas ce qui se fait le plus Par contre, euh, régler le, le volume à la volée, c'est pratique Et euh, les basses aussi, bon suivant ce que vous écoutez, euh, voilà Donc là, voilà le, la bestiole, honnêtement, en termes de poids, c'est vrai que par rapport au triton, ça n'a rien à voir Il est beaucoup plus lourd Par contre, comme vous pouvez le voir, euh, sous l'arceau, il y a une mousse assez épaisse qui est relativement confortable donc il est livré monté avec des les mousses pour les oreilles en, en tissu pas, oui... Voilà. Sur les écouteurs, donc là le micro qui bascule uniquement dans un sens, donc cherchez pas à le retourner, ça ne marchera pas Il est flexible pour pouvoir s'ajuster au, au plus près euh, comme il faut Donc voilà, la connectique en fait, c'est donc, euh, donc ça doit être une cinch si je ne me plante pas Mais peut-être plusieurs noms aussi qui euh, permet de connecter euh, soit un câble, soit à l'autre voilà, donc en enlevant la, les mousses, on se rend compte qu'il y a donc bien 4 haut-parleurs par oreille alors ce qu'il faut savoir c'est que les mousses, donc il y a du, du, du tissu et du euh, sky ça ne se, peut pas se changer à la volée, il faut en fait récupérer le, le support en plastique à les ergots que vous voyez, pour pouvoir les changer, ce qui est un peu pénible donc là je vais passer à la partie paramétrage donc le logiciel qui est disponible sur leur site qui est assez assez complet bon au premier abord il est pénible à utiliser mais bon il est assez complet et donc bon voilà bon je vais vous montrer un peu les différentes rubriques de réglage petite parenthèse par rapport au micro je sais pas si vous avez pu constater la différence mais la qualité n'a rien à voir avec celle du triton honnêtement j'ai été bluffé il n'y a quasiment pas de parasites c'est pour Dieu alors que j'utilise en USB donc voilà ce panneau sert uniquement quand vous le branchez un USB. Donc là il faut j'ai découché sur RANDMAX et coché euh, 5.1 en taux d'échantillonnage 48 kHz, c'est parce que c'est le max qu'il peut faire. L'équalizer, euh, j'ai réglé comme ça en me basant sur d'autres euh, essais qui ont été faits que je mettrai en description. Euh, les effets d'environnement ça sert pas à grand chose. Là donc le, le virtuel 7.1 il est pas mal foutu franchement, ça marche plutôt bien. Le euh, flex basse, moi j'ai mis à 100 pour couper la fréquence, parce qu'il va jusque là. Par contre, il faut bien faire gaffe à ce que les, les haut-parleurs soient sans basse les autres. Et après, donc sur la partie micro, bon il n'y a pas grand-chose à régler, je vous laisse voir ça. Juste donc le micro qui est de bonne qualité. Le poids du casque se fait oublier par rapport au, en termes de confort. On ne le sent pas sur la tête, même après quelques heures. Honnêtement, c'est vraiment un régal. Salut, salut Salut, salut Salut, salut Salut, et ça c'est des petits effets à la con pour déconner euh, qui sont fournis avec le logiciel. Donc après moi j'ai choisi le branchement avec la carte son externe USB, donc c'est deux de ports USB, parce que donc les réglages se font par ce panneau, et honnêtement j'ai pas réussi à trouver des réglages euh, potables avec ma carte, euh, donc c'est une Supreme x 5 de mémoire, qui était fournie avec ma carte Merasus, ROG, qui date un petit peu, et j'ai pas réussi à, à, à retrouver des réglages manuels, euh, facilement donc ça m'a saoulé, je suis passé par là en, en cherchant un peu sur différents essais euh, vidéos youtube tout ça, euh, des réglages qui avaient déjà été faits par d'autres et je suis arrivé à, à quelque chose qui me convient euh, sachant que le reste des réglages se fait euh, sur la commande donc ça je vous montrerai pas parce que malheureusement j'ai pas de quoi filmer sous la main mais sur youtube, cherchez, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour le paramétrer si jamais ça vous dit de le prendre après honnêtement je trouve que c'est un produit bon, d'une très grande qualité parfait imperçu en tout cas euh, la, la commande est assez lourde, elle ne se barre pas dès qu'on tire sur le câble le, le cordon par contre est relativement court qui va au casque, ce que je trouve un peu dommage, c'est à dire qu'on ne peut pas s'éloigner du pc sans tout arracher donc faut faire gaffe quand on manœuvre. et le poids fait aussi que si vous basculez la tête en avant ou en arrière euh, le casque va glisser donc euh, c'est à prendre en compte euh, Voilà. après moi j'utilise les, euh, les coussins pour les, ore pour les oreilles en, en skype parce que ça isole encore plus le de dessin extérieur alors que son tissu sont plus respirants mais moins isolants, ce qui paraît logique voilà, mais sinon je suis, je suis très satisfait honnêtement, C'est, je m'attendais pas à un truc aussi bien Je connaissais pas du tout euh, les produits de Cooler Master euh, en dehors du refroidissement et des boîtiers Et euh, ma foi, euh, c'est quand même un bon produit, c'est sûrement pas le meilleur du marché euh, Par rapport à son prix honnêtement, euh, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix Et voilà, donc je vous, honnêtement je vous le conseille Si jamais vous cherchez un casque en ce moment, que vous avez, bon, il faut un certain budget, euh, c'est pas le moins cher mais honnêtement, il euh, y a du potentiel. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être même servi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao